Bonjour les amis, si vous cherchez un indicateur pour vous aider à prendre des positions aussi bien à l'achat qu'à la vente de manière sécurisée eh bien je vous conseille de rajouter les bandes de Bollinger à vos indicateurs si vous utilisez des indicateurs car un... les bandes de Bollinger sont extrêmement intéressantes pour arriver à savoir à quel moment il y a une bonne probabilité que le marché se retourne. Si vous voyez ici les bandes de Bollinger donc la particularité de ces bandes c'est que le marché reste en principe toujours entre les bandes de Bollinger, il ne les dépasse pas. Parfois vous avez les bandes de Bollinger qui s'ouvrent et ils dépassent à ce moment-là un niveau mais très souvent à ce moment-là vous avez donc un retournement de marché pour aller sur la zone opposée et le marché repart dans l'autre sens et très souvent vous avez à ce moment-là un signal donné par une mèche comme ici. Ensuite donc un autre avantage des bandes de Bollinger c'est que très souvent il vous donne euh, le niveau où le marché va probablement se retourner et comme vous pouvez le voir ici donc nous avons ici un, des mouvements qui se répètent donc j'ai tracé une ligne bleue ici au-dessus et ici en dessous. Donc, et vous voyez comme il y a une précision assez remarquable, le marché se retourne quasiment au même niveau. Donc il est très important d'apprendre à tracer les zones et les niveaux où le marché va probablement se retourner. Ça vous pourrez le faire en suivant une de mes formations et vous verrez donc notamment dans ma formation Scalping 5.0, comment vous pouvez tracer efficacement vos zones et comment vous pouvez également prendre des positions au meilleur moment pour profiter donc de ces retournements de marché qui sont assez euh répétitifs tout au long de la journée. Donc ici on est sur une, sur une unité de temps 15 minutes. Vous voyez donc les magnifiques mouvements qu'on peut faire, on est ici sur le Dow Jones donc que ce soit le DAX ou le Dow Jones vous aurez toujours euh des zones de retournement qui seront remarquables pour se positionner à l'achat ou à la vente. Donc tout au long de la journée que ce soit le matin sur le DAX, l'après-midi sur le Dow Jones et eh bien vous aurez ces zones qui seront vraiment caractéristiques de mouvements que vous pourrez prendre et en faisant des traits donc vous sécurisez rapidement votre position et vous allez parfois profiter de mouvements comme cela sans faire de gros efforts et en gagnant assez facilement de l'argent de cette manière-là. Mais le tout est d'avoir une bonne méthode de scalping qui vous permet de rentrer au bon moment et de profiter ainsi de, de mouvements à la hausse et à la baisse sur les marchés. Ça fonctionne sur tous les marchés donc les bandes de Bollinger sont très intéressantes pour vous aider à tracer ces niveaux. Et à savoir où le marché a une grosse probabilité de se retourner. Donc moi je vous invite à utiliser les bandes de Bollinger et si vous souhaitez euh, trouver donc euh, les, bons, les bons instruments et les bonnes méthodes pour entrer dans le marché et profiter de mouvements comme cela, ben je vous invite à regarder mes formations, à vous inscrire à mes formations et ainsi vous pourrez profiter euh, des marchés comme ça et gagner de manière assez facile de l'argent sur le marché maintenant. Ça demande un peu d'entraînement malgré tout, je ne vais pas dire qu'en quelques heures vous allez maîtriser ça. Mais dans mes vidéos, donc je vous explique, je vous montre des exemples de trading live qui vous permettront donc vous aussi d'appliquer ces méthodes-là et de profiter de mouvements tout à fait intéressants et de rentrer avec des stop loss très proches. Parce que si vous rentrez sur des mouvements comme ceci, vous voyez que vous pouvez mettre un stop loss très proche. Et vous avez un potentiel de gain très important. Donc vous mettez un stop loss ici sur le niveau supérieur de votre bande de Bollinger et à ce moment-là jamais votre stop loss ne va être touché et vous allez pouvoir profiter largement donc des beaux mouvements. Vous faites la même chose ici, vous prenez votre trade ici. Ici vous n'avez même pas besoin d'aller si loin pour mettre votre stop loss mais dès que le marché part vous sécurisez votre position vous le mettez à break even et à ce moment-là vous sécurisez tout à fait votre position. Si vous voyez que le marché redescend ici sur le niveau, ce n'est pas grave, même si votre stop loss a été touché, vous prenez des gains intermédiaires et vous pouvez vous repositionner donc toujours sur ces niveaux ici. Vous voyez les très beaux mouvements qu'on peut prendre de cette manière-là. J'espère que mes vidéos euh, vous les appréciez. Mettez un pouce vers le haut, ça me fera plaisir, ça m'encouragera à faire d'autres vidéos. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait et si vous voulez aller plus loin dans vos formations et eh bien vous trouverez ici en haut un lien vers mon site web sous la vidéo également et vous pourrez ainsi vous inscrire et me rejoindre ainsi que de nombreux étudiants pour appliquer cette méthode de trading. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.